Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne JLG vidéo pour cette mini review. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur téléphone robuste pour les amateurs de photographie, l'Ulophone Power Armor 19, avec 17 Go de RAM, 256 Go de stockage, une carte micro SD, une caméra à 108 millions de pixels et une batterie de 9600 mAh avec charge rapide 66 W. Dans la boîte, vous trouverez le téléphone, un câble USB, un chargeur de 66 W, une dragonne, un film de protection en verre et une coque avec mousqueton en option. Le téléphone mesure 175 par 83,4 par 18,8 mm et pèse 409 grammes. L'écran de 6,58 pouces full HD Plus rafraîchi à 120 Hz et protégé par une vitre Gorilla Glass 5. En haut vous trouverez une lettre de notification avec une encoche en forme de goutte d'eau pour la caméra frontale de 16 millions de pixels dont on vous a mis quelques photos. Après ces quelques photos et cette vidéo, il faudra bien avouer qu'on est relativement impressionné par la qualité de cette caméra. Votre vidéo, ok. Il n'y a pas l'air stabilisation, mais euh... et la qualité. Sur le côté gauche, il y a un emplacement pour deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. téléphone est compatible avec les réseaux 2G, 3G et 4G, mais n'est pas compatible 5G. Il a également un bouton paramétrable et un connecteur Smart. Sur le côté droit, vous trouverez le bouton volume plus moins et le bouton d'alimentation qui intègre un lecteur d'empreinte digitale. En haut de notre téléphone, on aura une prise jack. Et en bas de notre téléphone, un connecteur USB type C et un haut parleur À l'arrière, vous trouverez trois caméras, dont une caméra Samsung HM2 de 108 millions de pixels, une caméra macro de 5 millions de pixels et une grand angle de 8 millions de pixels. On fait une vidéo, ici. Moi, quand je le c'est euh, pas terrible du tout. Ici, on va revenir, on peut zoomer. Wow, C'est propre, hein Il y a également un capteur de température pour les objets ou les personnes. La batterie de 9600 mAh prend en charge la charge rapide de 66 watts, la charge sans fil de 15 watts et une charge révestible jusqu'à 10 watts. Le processeur Helio G99 a obtenu 386 727 points sur Antutu. Le téléphone a 12Go de RAM, plus 256Go de stockage, ainsi que la possibilité de partager 5Go de RAM avec la mémoire virtuelle, soit 17Go de RAM. Le téléphone fonctionne sur Android 12 et peut facilement exécuter des jeux grâce à la version Gramming du processeur Helio G. Le téléphone équipé du Bluetooth, du Wi-Fi, du NFC, d'une radio FM sans écouteurs et d'un GPS. Bref, en conclusion, l'Ulophone Power Armor 19 est un téléphone robuste avec une protection IP68 et IP69, une connectivité intelligente pour les accessoires, de très bonnes caméras avant et arrière, beaucoup de RAM et de stockage, plus une carte micro SD. Le seul inconvénient sera qu'il n'est un peu massif, bien évidemment, et qu'il n'est pas 5G. Le téléphone est disponible à 432 432€ sans la coque et 465€ avec la coque en option. C'est un excellent téléphone qui est très ciblé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Ulophone Power Armor 19 et si si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plein de mini-reviews